Bon, dis-moi ensuite, c'est quoi ton. Ouais, monsieur, s'il vous plaît. <rire> ah, monsieur. <rire> <rire> <rire> bonjour à toutes et à tous. C'est le Tukoyisi les Mandala. Libres, les bonjour bon, C'est quoi ça euh... C'est quoi aujourd'hui C'est quoi aujourd'hui Voilà du, du coup, là, on va peut-être sur une très bonne vidéo. C'est euh, quelle bien. est euh, votre paire de sneakers la plus chère que vous avez acheté Et en plus on demande un top 5 en plus ouais, hein. C'est un top 5 aussi de, des paires voilà. favorites aussi Donc mettez en commentaire votre top 5, top 3 Et likez, la likez, TV. likez la vidéo Et Mettez en commentaire, écrivez en commentaire maintenant C'est parti il y a ces vidéo sneakers, donc On va vous parler d'un truc super important Donc je sais qu'ici il y a plein de fans de sneakers Qui veulent avoir des paires de ouf comme les Off-White, les Sakai, les Shun Beaucoup de trucs ok Mais le problème c'est que ces paires là elles sont chères Pourquoi Parce que c'est du resell Les gars ils vendent cher pour se faire du bénéfice de ouf Des fois même trop même On va présenter un logiciel qui s'appelle iobot Ah c'est quoi iobot iobot en gros ça va être un logiciel Qui va permettre d'avoir les paires le jour J Mais vous allez dire mais comment ça marche En gros iobot en gros A plusieurs sites en gros dire Il a plus de 70 sites comme Easy, Europe, Supply, Adidas et tout. Et en gros, le jour J, en gros, ils vont te dire « Tiens, il y a ça ici, il y a ça ici, il y a ça ici. » En plus, ils peuvent te faire avoir les paires à des prix attractifs. Avec plus de 230 000 transactions effectuées, en tout cas, vous pouvez faire confiance à Iobot. En tout cas, ils ont fait ses preuves. Donc, vous pouvez faire confiance, d'accord, ok Donc, si vous voulez vous montrer vos meilleures paires à vos potes, comme des tu vois, les Travis Scott, euh, les Easy, les Enfoite et tout, quand vous voulez vous frimer devant vos potes, hein, vous connaissez, vous hein vous voulez vous la frimer. Hein bah, en tout cas, prenez ce logiciel-là, franchement. Ça va vraiment vous aider euh, à avoir des paires de ouf, tu vois. Parce que vous, vous galérez, vous dites, ouais, je n'ai pas eu les paires, je n'ai pas eu les paires, vous pleurez. Iobot, bah, hein. En tout cas, le lien sera dans la description. Très important. Ils vont pas que les paires aussi, ils font aussi d'autres articles aussi. Donc, très important. Et en plus, ils font souvent des mises à jour. Hein donc quand il y a une nouvelle paire, un nouveau truc, mise à jour direct. Donc il faut aller voir. Le lien est ici en bas. Ah oui, j'allais oublier. Alors il y a un concours pour gagner en gros deux copies gratuites d'IoBot d'une valeur de 650$. Alors ah, comment faire fait Il y aura un lien concours en description. Vous créez un compte, vous inscrivez. Et le gagnant sera se annoncé dans la semaine ou la semaine prochaine. Voilà les gars. Je vous laisse avec la vidéo. Salut, comment ça va Ça va bien et toi Ça va bien aussi Ça va et toi Bien. Toi tu as un look un peu détendu. Euh, toi c'est trop sérieux là. On sent que tu veux mettre des amandes aux gens, c'est quoi ça non, quoi Ça va en vrai ah, On est en vacances, gros. Pour... Nous, on est de Lyon. Ah là, ça va, ah, là, là, ça va. c'est ah, de Lyon ah, ouais. Du coup, c'est quoi du coup, la paire de sneakers la plus chère que tu as acheté jusqu'à présent En ricel ou en retail Alors, on va faire les deux. D'abord, ouais. en retail d'abord. Retail, je crois que ça doit être. Euh... Attends, je réfléchis mais je pense que ça doit être du 250 C'était quoi la paire du coup euh, Il me semble que c'était l'acronyme Force One Les, les euh, Force One, ok, Swan, euh... ou okay. Ouais. Mais Et... les hautes là, les trucs... Euh... Yes Et du coup alors euh, en resale du coup C'est quoi le... Là que ça va monter hein Ouais, en euh, 850 je crois Et c'était quoi la paire C'était une euh, Shatterhead Ah putain on gars Lui, euh... c'est bon, c'est bien, hein, 850 quand même hein Pensez quelle est la paire la plus chère que vous avez acheté La paire La, la, la paire la plus, la plus chère, maximum d'argent, de, de Bitcoin je crois euh. Attends, t'as une idée toi attends. Moi j'ai un um, direct Balenciaga triple S. Tu fais ça Franchement ça a fait du mal, vraiment. Ouais. Ça m'a ça niqué, les... ah. niqué le popotin. <rire> mais uh, mais uh, ouais, elles sont lourdes, c'est un truc de ouf. Euh, tu vois les toutes fluo là euh, vraiment non. tout, la le Fluo, si tout... c'est ouais, la... Ouais, la Fluo, mais... Attends, mais ça, c'est... C'est pas SSS, hein Hein Si, c'est... Si, c'est... La Smell jaune... ah d'accord C'est la couleur Fluo, du coup. Couleur tout Fluo, all Fluo. Et tu l'appelles combien, du coup 890, c'est quoi Là, j'ai un prochain achat. Vraiment, ça me tient à cœur, tu vois. Ouais. C'est les Dior là, les Dior Converse. C'est les, les B23. Ouais. B23. L'année dernière elles étaient à 750, maintenant Alphi ils sont vu monté, ça à 890. Ils ont monté à, à 800. Et ça, du coup, c'est ton prochain Et toi, du coup, quelle est la, la, la, la paire la plus chère du coup pour toi ouais, Moi je l'ai acheté, mais c'était pas pour moi, c'était pour ma soeur, c'était un okay. cadeau que je lui ai fait. C'était la Speed Trainer. De chez Balanceaga, du coup. Ouais, est vrai, est ouais, est elle est à 120$ euh, au shop. Je l'ai eu, euh, eu en retail. Ouais. Et euh, du coup bah maintenant elle se vend sur les 300, 400, ouais. 400 balles. Okay. Voilà, ça. Et elle coûte 100, 120$ euh, au shop. En retail, ouais, en retail, ouais. Ouais. Et toi du coup, c'est quoi la paire la plus chère que du coup tu as acheté jusqu'à présent euh, bah, Rien, en suprême, mais en général ouais. euh, bah, c'est mes trucks ou c'est euh, 50 la paire. 50 euh, la le paire. trucks. Ok d'accord, 50 la paire, ok. <rire> euh, monsieur. Rires Rires Rires cas Rires Rires parler, parler. <rire> parler. Attends top coup mon cas préférés quoi ton C'est quoi... Quoi... Quoi... quoi ton C'est quoi Rires Attends Attends c'est quoi ton euh, moi, la plus chère c'était la Hermès 98 Suprême. Et je l'avais wow. acheté, euh, je acheté de, de, 300, je crois, un truc comme ça, ouais, 300 balles. Le 300 euros Ouais. Le prix, comme ça va, ça va. Euh, oh ouais, je l'ai pas payé si cher que ça, je l'ai acheté euh, l'année dernière au final. Et elle avait jamais été rock. Et euh, ouais, je l'ai en bon état donc. Euh... Excellent, excellent. Ouais. J'ai les euh, Raf Simons, Os, Oswego Replicants. On va refaire, on va refaire. Ah, parce que tu il est la moto, oh. on va refaire. Bah, t'inquiète, t'inquiète. J'ai les Raf Simons, Oswego Replicants, un truc comme ça. Nice, and nice. T'as payé combien du coup je les ai eu à 200, un truc comme ça, neuve. Ouais. grâce à il Fit Demol, un truc mm -hmm. comme ça. Et voilà, mais ça coûte, ça vaut 359. Ouais, ça. Ok, d'accord. Et toi du coup, la paire la plus chère que tu as achetée mm -hmm. ouais, La plus chère Ouais. Ouais. <rire> Je sens que ça a un grand... Un grand... Un hein. Des Adidas, comment ça s'appelait à l'époque Tu sais, celle qui remontait... Euh... Elle est récente ou elle date hein, Non, il y a 2-3 ans. Elle okay. ah, était ah. un peu montante en toile ok et combien le prix du coup après euros ah, okay. le plus cher que vous avez acheté euh, euh Sneakers, sneakers hein. ouais, des ultra boosts ultra boost ouais. euh, combien le prix euh, 130 je crois mais en francs parce hein que je viens de suisse du coup c'est des francs du coup 100, 110 euros Bata Evans oh, de L'an dernier, non il y a deux ans ouais. Et c'était les brunes en 36 et demi, du coup c'était 200 euros. Je les ai en Et euh, du coup j'ai une dernière question de quoi te poser à toi du coup. Ouais. C'est quoi ton top 3 des paires préférées Ton préféré de tous les temps, voilà. De tous les temps. Ouais. top 3. Euh, je t'avoue la dernière, la Air Force One Skeleton Black. Ouais. Que j'ai eu aussi au Rissel, je suis enculé. Euh, J'irais la Oswego mais pas celle que j'ai, les, les, les Oswego Red, mais toutes yes. rouges. Ouais. J'ai je, Tout je, rouge, ouais. pas toutes rouges et les je dirais les Air Jordan One Travis en hein, classique non ah, moi j'aime pas trop mais bon okay. ah ouais tout le monde aime bien mais moi je pas trop. moi j'aime bien vrai. franchement ok mais qu'est-ce que tu aimes dans cette, dans cette paire là hein, franchement en vrai c'est juste le souche on va dire que inversé c'est quoi ouais moi c'est juste ça ah, après Travis ça. ah tra un... grand, fan, grand fan grand fan Travis ah grand fan, bon, ça va c'est si grand ouais. fan d'Artich je comprends. bah ouais franchement ce serait pas Travis je sais pas mais le souche inversé ça t'as casse tout je trouve ça casse tout ah, c'est ouais. okay. une Jordan c'est avec le souche ouais, inversé ça garçon éminé il a dit les Jordan ça fait voler c'est Eminem qui l'a dit, hein. avec le Jordan tu mets des paniers. Hein. sans tu mets pas. Ah d'accord, ok, voilà. Bon. <rire> Place préférée que moi j'ai, personnellement non. Ah, ah non, pas... que j'ai aimé. Ah ouais, que, ouais. que tu apprécies on va dire, pas que tu possèdes en vrai, on s'en fout. Ouais. Euh, j'ai beaucoup aimé la triple S de Ouais de Balenciaga Ok ça va ça, euh, ça C'est un peu spécial c'est vrai mais bon j'aime beaucoup C'est euh, assez gros quand même hein. Ouais c'est gros mais moi c'est pour ça que je l'ai jamais porté mais genre à voir comme ça je trouve ah, que c'était pas mal des fois Ouais bien, bien porté c'était cool okay, euh, Après en deuxième j'aime beaucoup la 700 de, de Yezi Ah easy, ok, easy. okay. Euh, Après qu'est-ce que j'aime beaucoup euh, La 98 en général de chez Nike okay. euh, Après j'aime beaucoup les euh, Converse avec euh, Golf Le Fleur ça oh, je connais pas ça Ouais. Converse, enfin red voilà, ils ils ont ah, fait euh, ah. des, des styles assez simples, euh, Converse classique, mais avec une collaboration avec Goff Le Fleur. Ok. Et après, en cinquième. Et en dernier Euh. Je J'ai pas trop d'idées, franchement, je sais pas. Je te dirais peut-être la. J'ai une paire de Calabazas aussi. Bon, ouais, je euh, oh, pas du tout. C'est quoi, quoi euh, Calabazas, c'est. Euh, Calabaza. Calabaza. Calabazas. C'est quelle marque ça Ça, c'est en fait, c'est aussi Kenny West, mais c'est pas Yeezy. Ah. Ça s'appelle Calabazas, mais c'est une marque, ça, ils ont fait ça aussi, Cadidas. Ça marche Du ah, coup, voilà. Top 5, allez ah, ouais, moi ça va être. Pour moi. Mois, hein. Fouton, ouais. ah, moi ça va être pas difficile. J'ai la que les Jordan 1 de toute façon. Ah ouais, t'as un comme ça toi ouais. les Jordan 1 ah ouais d'accord ah okay. ouais, C'est les coloris mais ouais que Jordan 1. Bah, du une. coup bah dis du coup les coloris en fonction. Ouais. Ouais, franchement, la première ça doit être euh, la Chicago je pense. J'étais sûr, t'es sûr, voilà. Euh... <rire> bon ça y a pas de. Non. Voilà. Ouais. Deuxième euh... Black Toe, j'aime bien aussi. Ah, bien, bien, bien. Ouais. bien. Euh, troisième chatterette, okay. je l'ai prise. Ouais. Après euh... Ouais comme ça, il y a un random, je serais pas, mais euh... Ouais, Bread ou vrai, Royal Blue, ouais, Brad, ouais. et la dernière je prends, ouais. Blue bien aussi, Royal Blue très bien aussi. Ouais, je prendrais la... Wine of White quoi, UNC par exemple. UNC, ouais elle est bien, elle est bien celle-là, les gars. La Bleu Claire c'est ça, non Ouais. Elle est bien celle-là. La ouais. ouais. celle ok, bon en tout cas on est bon, hein. Monsieur Jordan une Ouais, après c'est dur hein, parce que <rire> tu dis ça, le... après le lendemain c'est plus les mêmes paires. Mais après je comprends, c'est ouais. normal, c'est normal ouais. Top 4, top 4, <rire> de, vos... <rire> top 4 de vos sneakers préférés. Bah, c'est chaud hein. Ah, prenez, prenez votre temps. Merci. Vraiment, prends ton temps mon cher ami. Euh... Ouais vas-y toi remproy. Que... Je, je, si j'en ai que genre 3 ça va. C est, c est pas, pas bah bien. du coup la collab entre pata et vans, euh, okay. celle de 2015. Numéro 1 ça Ouais, numéro okay. 1. Euh, je dirais, en numéro 2 Pata <rire> Collab euh, Pata Vans 2017. Que des collab, okay. Et ouais c'est que des collabs. Et en troisième En troisième, celle euh, les.. Off-white. Off-white, oh, nice. Avec, Ouh. avec. <rire> euh, il semble c'était. C'est sorti, y a pas, c c sorti, sorti ouais, il y a quelques ouais. années et c'était avec Converse. Bon. C'est quoi le nom déjà ça Je sais plus, je sais plus, je sais bah, plus. Lange ouais. ou transparente. Les transparentes. les transparentes. Ok. okay. okay. Ouais, euh, euh, du coup, c'est transparent. Donc okay. là, on a beaucoup d'indices. Exactement. Ah bah d'accord, tu as le nom du coup. Parce que moi, je pensais indice qu'on a cherché. Les... Non, non ouais, c'est bah, voilà. bon. Du coup, toi, je pense que là, t'as eu 45 secondes. Ouais. <rire> du coup, moi, il y a les euh, Mizuno avec euh, Beams. Crois. Okay. Le... Je crois. J'imagine que tu connais ça, Kyoto. Tu dis le nom Beams. Je crois que c'est New euh Yorkais, ouais. Ok. Non ou japonais, je sais plus. Japonais. Ouais. Peut-être que c'est coréen, non Ouais, je sais pas. C'est okay. okay. bon, genre un logo rouge. Ne t'inquiète pas, on okay. cherche. Google est notre ami. Euh... Après en deux, euh, je mettrais euh, les Easy Boost 700. OK, Easy Boost 700. Et, Et en 3. trois... Euh, les... Comme des garçons, euh, Converse. Okay. En noir. Ouais, je, suis... je, je vois c'est lequel, en noir. Okay. Ouais. Et en quatrième, du coup, parce que... En quatrième ouais, Je suis, euh... chiant. Je suis, je suis vraiment chiant. Hein. Il hein. a ouais. il y a des 3, ouais. Ouais. 4. 1. Ah, les claquettes Adidas C'est <rire> Excellent, ok. J'accepte ça, ok. Euh, mon top 5... Euh, D'abord numéro 1. Numéro 1, ouais. euh, c'est la Jordan euh, One euh, Obsidan. Ouais. Oh, bien, sortie, bien, euh, bien, bien, okay, bien c est, c est ouais, bien. C'est sorti. Après, euh, j'aime bien euh, toutes les collabs un peu euh, Suprême-Vance. Uh, je les aime bien beaucoup. Ouais. En deuxième, ok, d'accord. Euh, après, euh, comme troisième paire, je dirais la... J'aime bien le, le bail... De euh, TN, euh, TN Rukin et tout, tout ouais, C'est des classiques quoi, c'est classique classiques ouais. hein Et après euh, je dirais euh, la Yeezy euh, 500 Ah moi je l'aime pas du tout hein. par contre c'est la peu ah moche hein. ouais. ah, ah. Moi la non euh, moi les 500 et les 700 je les aime pas du tout hein. Ah moi j'aime pas trop les 350 ah T'es pas toi Non les 350 ah je trouve elles sont trop, genre, elles sont trop portées et j'aime pas ah, trop mais les parce euh, oui, mais... Attends, dis-moi, mais si personne ne les portait, tu kifferais ou pas, franchement il Y a un bon design. Ouais, il y a un bon design, ah, voilà. mais je préfère euh, les paires un peu d'art, genre qui sortent un peu de. Du lot quoi. Ouais, voilà. D'accord, ok. Donc la 500 et après je mettrai euh, la ouais la 350, mais je, je l'aime pas. Enfin, en fait, je l'aime la, bien, mais toutes les 350, je les aime. Il y en a certains oui, que tu préfères, quoi, ouais, normal, voilà. ouais. Bah la Zebra, ouais. la Zebra. Voilà. Ouais, je l'ai. Ouais, hein. ouais, elle est lourde. Ouais, elle est lourde. Très lourde. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo. Likez, partagez, commentez, en commentaire bien sûr votre top 5 voilà et votre paire la plus chère que vous avez acheté ouais, je dit bon, que bien. certains d'entre vous vont sortir des prix ouais, euh, des certains vont mito tôt mais c'est pas, pas grave, grave. Là, mais enfin ou... bah, de quoi exprimez-vous voilà, et euh, like voilà. merci à vous encore une fois et ciao